Vi, bonjour à tous J'ai dû te niquer les pieds, ouais, c'est ce que je pensais, ça va Ça va, c'est le genou Bonjour à toutes et à tous, je suis avec fatality <rire> 72 36 4 Faut arrêter de mettre les numéros dans vos pseudos. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on nous, Fatality Euh, Ghost from the past 2. Ou en français Fantôme du passé, la deuxième incarnation. <rire> Ah, ah j'avais pas vu que c'était deuxième incarnation <rire> On a six boîtes puisqu'on a une case plus une boîte On dit euh, Merci à Key Kingdom hein, du coup Et bah ben, on va s'ouvrir ça ça fait trois boîtes chacun et Trois pour toi Trois merci. pour moi Là on fait une boîte chacun C'est mm -hmm. ce que je propose Et bah euh, ben, après on voit à la fin du coup qui a obtenu le plus de rareté ou de trucs qui coûtent Je commence ouais, Je fais vrai. le galant Honneur au streamer Honneur au streamer Allez honneur au streamer Ça c'est toi ouvre la dernière boîte si jamais tu sors la ghost Ah on va voir si sur une case on peut avoir de la luck hein. Ah, il y a 4 ah, boosters, ok, je sais. Oui, il y a 4 boosters. Bon, bah, c'est vrai que vais même pas regarder. Je vais essayer d'en ouvrir un. vas bah, c'est toujours un normal, comme ça, moi je serai combien, comment je dois les compter. Correctement. C'est ça qui appelle correctement. À peu près. Alors, Onmoraki, c'est une ultra. Je crois qu'il y a que des ultras dedans. Ah, si Mais oui, on voit bien. Ah, je suis peut-être un peu trop en avant, faut peut-être se mettre juste là, voilà. Ouais. On est un peu loin, mais, euh, mais ouais, mais après, je pourrais zoomer là-dessus, parce que t'as une bonne qualité. Spectre Fantoruse. Hum... Non, on n'a pas trop d'éclairage, c'est nickel, on va bien les rater. Spectre Fantoruse donc les Fantaurus, j'ai recherché, donc c'est nickel. Sainet Conflit. Cancre la Vengeur. Et les eaux sacrées célestes. Donc là, parce qu'il y a une gosse ça va être déjà tout derrière, ou... Euh... Ça peut être n'importe où. D'accord, ok. Je sais pas où c'est, c'est pas comme... Euh... C'est pas comme les rarter, les secrets, ou quoi Ouais. Chose, non spécialement dans... Les... C'est ça. En vrai, tu peux ouvrir et tomber direction de l'hoste. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Esprit tennis, Marupa... Ah, c'est vrai qu'il y avait du tennis dedans aussi une Fantorus. Alors les Fantorus, je les recherche énormément. Addition, Matmec. Créature, Reptilia. Et Raiza, le méga monarque. Donc en fait, c'est que les Ultras qu'il y a dedans. Donc en vrai, c'est sympa. T'es vraiment attentif parce que t'espères vraiment que je sorte une ghost mais c'est toi qui aimerais avoir la gosse, non C'est bon, on va en avoir deux, hein Je m'en fous si on l'a. Saturne, agent du jugement, contrat du vide, dramaturge de Despia, bête fantôme, mecha collet, et DDD, roi du vice, Requiem. Non, ce genre, hein, du pendule. Je n'aime point les pendules J'ai viens jouer sur la tête, vas-y, enlève ça. Faut le dire quand c'est comme ça. Je pense pas que ça se verra, mais... <rire> C'est pour ça. Alors, Mercure, agent de la sagesse. Escriteigni, Ashuna. DDD, Kali Yuga, roi de la double aurore, J'ai compris. TTT. Yazi, Yangzi, Yangtze. Et Chevalier, coquillage. Voilà. Tu me laisses la place Je te laisse la place. Je pense ouvrir dans, à, à peu près dans cette zone-là, pour ah que ce soit pour bien ça, en fait, je pense que tu vas regarder si je suis bien calé, mais... Ah oui, mmh. si tu veux, je peux regarder ce qui Par contre, du coup, attends. Alors, moi, vu qu'il faut que collection bo les boosters vides à défaut de les, les collectionner CD. Comme là j'ai un différent Alors, voilà. Dis-moi si là je suis bien ça. Prend. Alors attends, attends. on n'es pas obligé de nous pousser oui. carrément du cadre en fait, parce que euh, <rire> je veux bien mais euh, je trouve que tu exagérates un petit peu quoi. Je trouve que t'as mis tes boosters un peu à pas Ouais ouais c'est ce que je me suis rendu compte que je m'en fous. <rire> je le rangerai plus tard. Alors est-ce que t'es bien là Oui t'es bien, t'es au milieu. Okay. En m'ayant dégagé, je suis même plus dans ma propre vidéo je crois mais. Bah oui mais c'est ah moi je, je me suis décalé. décalé. Je, je me décalais. Ça c'est mes boîtes. Je vais les mettre là. Ça c'est les cartes que j'ai Alors, codeur générateur. Je vérifie, mais ouais, c'est bon. monde. Peux... Tu peux monter un petit peu. Oh du patrol. Lise navire de la patrouille du pillage. Oh ma jatte est très bien. Très bon. Elle est jolie. J'aime beaucoup. Et l'une protractrice des agents. Elle est trop belle par contre. T'as eu beaucoup d'extra, c'est bien. Toi tu sais ouvrir des boosters. Je crois que je dois être le seul mec sur Terre qui ne sait pas ouvrir des boosters, c'est un truc de ouf. Alors. Un un Inzector, ça tu l'as vu Jupiter. Jupiter, agent des miracles. Caca. Grand monde de.. Non là je te dis caca. C'est réédité, c'est vieux comme le monde, caca. Grand palatin Oh, Oh Dragon d'explosion. Nice. Très très belle carte, dragon d'explosion. Pour l'instant, j'ai tout sorti un bout sur trois de règles. Alors, j'ai un vecteur. Dragon primitif, immortel. Il est trop beau. Un mmh. monite alien. C'est ça qui est une carte alien dedans. Le domaine des monarque. Les DVD du roi. Roi du vice au oh, so Roi du vice au so le so so En plus dans le booster magicien. Allez. Si tu sors la magicienne en ghost. Un signe. Mercure agent de la sagesse. La sagesse. <rire> la sagesse. DD Necro Slime. Oh j'aime bien. Créature reptilia. Ah ça, il me le faut. Plus d'invocation curi curibo. C'est pour ça que j'ai décidé d'en acheter aussi, c'est parce qu'il me le fallait. Et Albert le fout d'espia. En d'espia, c'est bien parce que ça recherche actuellement du d'espia. A toi. T'as déjà ouvert ta boîte D'accord. Oui. Allez, c'est parti pour la deuxième oui. boîte. Tiens, je te refais de euh, la place. C'est gentil. Je me décale, je me fous là. J'ai tout pété. Allez oh. Allez, maintenant, c'est bon, j'ai ouvert un bien correctement. Maintenant, je lui déchire sa grand-mère. Alors, Terre, agent du mystère, Multipli, vision. oh, navire de la patrouille du pillage, Sandwich. Celle-là, elle est pour toi. <rire> celle-là, elle est pour moi. Est salut, pour Greg, euh, salut Amired <rire> Sanctuaire déchu, et voilà. Je <rire> vais en photo de profil, celui-là. Je <rire> vais <rire> me mettre une photo de toi avec celle-là, c'est triste. Alors, Dédé, Savant Thomas, Chaudron du Vide, Niveau Boss Generator, il y a du là-dedans. Okay. Oh, Poisson Rat Je sais pas qu'ils avaient rédité. Marie Fantoruse, et voilà. Bah, les Fantoruses sont trop stylés. Hein, je... Les boosters sont là. Le Cyberdé, on terminera par le boy. Oui, oui, oui. Alors, je me demande si ça va être de côté, si c'est une gosse, si ça va être un peu gros ou pas, comme je viens. Hein. Gravito Hero Vision, Madame de la Protectrice Potartiste, Robo Bureau 01, Lancé Cupid, j'en ai tellement. Et Cavalerie Céleste Santoria. On n'est qu'une flûte de l'invocation pour Coribo qui est tombée, ça sent pas cul, c'est bon, on n'a pas de gosse, mais on a vraiment deux comme ça. Mars Agent de la Force. Poisonner hérovision, le, le sanctuaire céleste, euh, espoir dragon titanesque galactique et alubert le fou de Despire. Si, si tu le veux, il faudra, il faudra faire un marché. Un marché. Ça va être des échanges. Allez, sans nouvelle ghosts. Je crois que je puisse voir une ghost, Une belle ghost tomber dans elle, la vidéo. Ce serait elle cool. sera dans le dernier booster, ce sera soit un bois, soit un oh, nuage ici. On en tête zéro. J'ai vu et Ouais, non, mais au moins là, si on en a une, tu prends ce mot, le satrix là, tu peux dire que j'ai prévu et sinon bah, tu diras juste que c'est normal D'accord, ok, ça marche. Tu <rire> fais des paris où tu vas perdre. Là, non, mais je fais des paris où c'est pas grave si je perds vu que c'est plutôt taux de drop. Euh... Elle est magnifique. C'est euh, Victoria Ouais, Victoria, Ange de la Bravoure. Euh, Trad Black. Mm -hmm. Vas-y. <rire> Sandwich. Oui. Ouais. Nouveau boss, Generator. Bah ben voilà oh. Mardel Boss Generator, génial ah, Il me le fallait dans je sais plus quel deck. Putain mais toi t'as deux cartes qu'il me faut, ça me fout Non mais j'aime bien celle-là, je sais pas ce que c'est mais je te demande... C'est un monstre plante, je vous avais tu laisses la Ravalonne. Et moi je te donnerai la tu m'apprends sur le dessus. C'est gentil. Non, toi je te <rire> connais. C'est bon, Jupiter, euh, je te connais aussi. Oh toi c'est bon, ça va me prendre aussi. Je l'ai ouais. eu juste avant, il ouais. est pas troll. du chaos. Greffeur du chaos. Ce que c'est que j'ai frotté un peu même qu'il y a peut-être une gosse collée derrière. Tu imagines s'ils avaient sorti euh, Lancer Cupid en Ghost, ah oh, l'arnaque, <rire> personne eh n'en ouais, voudrait, non, la gosse qui coûte 2 centimes quoi. Mercure, DD Necro Slime, oh Roi du Déclare, ah, ça c'est bien. Elle ben. bah, est belle. Normal c'est très fort. Oh là, oh. Necrozombie, ça c'est bien, Putain, mais tout sort du bon là. Alubert franchement mm -hmm. t'as un super booster, honnêtement t'as un super booster de la mort qui tue. Donc je pense qu'il va aura rien dans booster là. Tu dit tu aurais la gosse Je Attends, j'ai pas reçu les gosse. Code générateur. Hein oh, On oh, est qui? joue. Il manque de joue, pardon, je sûr On fait vos bon bon bureaux, ils un. Du ben six. monde des nécros, c'est le... de belle Elle est trop belle aussi. Allez, dernière boîte. Est-ce qu'on sait que si n'y pas à un il en rester à un Ouais, ben. Moi, non. Moi, je vais peut-être racheter une boîte que je garderai scellée. Et euh, voilà. Allez, une prise de couribo s'il vous plaît. Ouais. Et du fantôme. Alors, chevalier... cheval proxy, pardon. Un Frelon. Numéro 60, Dugares intemporel. Dragon méga flotte chimératech. Elle est jolie. Et du DDD, roi du caca. <rire> Ah, j'aime vraiment pas euh, le monstre c'est un peu fou. Mais pour Ah oh, Dragon Primitif, le Primordial. Mercure, Agent de la Sagesse. moon Gunner Bajenarider. Techno Chimère, Dragon Forteresse Et Majesté Hyperion. Euh, Hyperion, qui, si je dis pas de bêtises, est recherché, je crois, Hyperion. Non Je sais plus, je l'ai dit euh, pas longtemps, c'est pour ça. Moi, j'ai de check-up, des Et pour terminer, DD des, des Necro Slime, Codeur Générateur... Amon italienne, le domaine des vrais monarques, et, et, et pour terminer, Eufreptia, ok, et zéro ghost. Ouais. Allez, on croit à toi. On croit en toi. De ouais, toute façon, je crois que j'ai gagné parce que j'ai eu plus de... Ah oui, t'as gagné, pour moi t'as gagné. De <rire> toute façon, ils diront dans les commentaires un moi t'as gagné. Je pensais qu'il y aurait peut-être. Une... Ça fera une égalité ou t'as gagné Non, moi j'ai gagné. et une carte que tu veux. Si tu sors la ghost, de toute façon, t'es toujours chanceuse. Alors, on se rappelle de qui est sorti avant le dernier booster. Ah, attends, il me reste un booster <rire> Et là il y a la gosse. Et là il allait le jeter avec toutes les autres cartes. <rire> J'avoue, Je touche pour jeter les boosters chez lui. Alors, on de un insecteur frelon, créature reptilia, ah, une invocation de Corivo. Et à qui Allez Bim, je remonte dans les murs. Ouais, si tu veux toujours ton deuxième. Ouais, il m'en faut trois. Pour mon deck, pour le CDF Allez, vas-y, vas-y. Bon, je te prêterai, mais c'est bien parce que tu m'en prêtes pas. Oui, voilà, c'est gentil. Madame la directrice, pas artiste, terre agent du mystère. Niveau poids générateur, poisson rare. Oh, mais c'est pas vrai! Mais putain! Il est trop beau! De toute façon, les, les magiciens sombres, ils sont presque. Elle a le magicien quintet, le magicien sombre dragon Chevalier. En vrai, euh, franchement, pour moi, elle la meilleure carte que, que, que ce que j'ai vu. Le cristron, ça fait pas tout. Quoi. Alors, Maître, Maître Hyperion. Vénus, agent de la création. Oh, dragon éco, son deuxième. Et mon joue. Et majesté Hyperion. Hyperion. Hyperion. deux derniers boosters. Ah, tu choisis, tu veux garder non, un magicienne à la, la fin je fais toujours un magicienne à la fin. On la met là pour qu'elle t'offre chance. On voit là oh. Mamie Fante. Ou Momie, pas Mamie. Oui, je sais. Non, mais c'est parce que, que, que c'est du fantôme Je suis dégoûté. Gravito hérovision. Une patrouille encore. Sandwich. Oh, non mais tu as gagné carrément. Toi, as, sur ton ouverture, t'as carrément des meilleures cartes que euh, moi. Bah j'ai égalité moment. avec toi, mais j'ai du mieux. Ah non, non t'as beaucoup mieux. As non mais j'ai égalité de invocation. Ah oui. J'ai égalité de Et Tristin ça Je l'ai pas en plus à vous. Ah oh, bien Dame, Dame, Dame Guerrière. Dame Guerrière novice. Pion enfermité. Robot bureautermin. Ghoster Cupide. M de reptile. Bon de ghost. bah voilà, ouais, pas de ghost. Bah tant pis hein, c'est le jeu hein. On s'achètera peut-être les boîtes qu'on verra mais en live. Mais... Mais un oui t'as un cristron ouais. et t'es en es train de me taxer le mien. Parce que je crois que je Si je t'en ai filé un, hein, du coup, tu vas pouvoir en mettre le tien. Ouais, bon, bah, cool. merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Euh, je vous mettrai le lien du coup de Fatality euh, de, de, de sa chaîne sous, en description. Sous la vidéo, sous la vidéo voilà. du coup, en description. <rire> sachant que pour l'instant il n'y a qu'une vidéo parce qu'elle se bouge pas le cul pour en faire d'autres. Parce qu'on me fait chier à la Je suis une flûte coribo. <rire> Bon bah allez, bonne, bonne journée, bonne soirée. <rire> Cette vidéo n'a aucun sens. Il n'y a pas de ghost, c'est triste. Y a mais pas euh, de ghost. on peut même pas vous montrer les trucs bien qu'on a eu puisque bah fallait regarder la vidéo. Donc si vous êtes venus juste à la fin pour voir ce qu'on a, ben bah, on peut reprendre aux vidéos. Très cool quand même. Il y en a qui regardent que la fin, c'est pour ça que je dis ça. À la fin, où tu fais le récap de ce que tu as vu. D'accord. Bye, bah, il y en a pas. En a pas. <rire> allez, bonne journée à tous. Bye bye. À bientôt, bye.